Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un appartement où je me trouve que je vais vous montrer plus en détail. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent quand on m'approche, quand on m'aborde en première intention. Combien ça coûte de travailler avec un chasseur d'appartement, Quelles sont les étapes À quel moment paye-t-on euh, voilà, quel est, le, quel est le processus Donc, j'en vais profiter pour vous montrer l'appartement où je me trouve pour répondre à cette question. Eh bien, alors, tout d'abord, il y a des papiers, des formalités. Nous sommes en France, donc, eh bien, pour euh, euh, me mandater ou pour mandater le chasseur d'appartement avec qui vous souhaitez travailler, il va falloir signer un mandat de recherche. Donc là, c'est après avoir déjà euh, qualifié un peu vos critères euh, que l'on peut se renseigner à ce document. Donc, c'est un, un mandat, tout simplement. Alors, on, on ne paye pas hein, quand on signe un mandat de recherche. Euh, Enfin ça, si on vous demande des sous avant cette étape, eh bien déjà, euh, bah, prenez vos jambes à votre cou. ce n'est pas normal, ce n'est pas légal. Donc on signe un mandat de recherche pour dire, voilà, on cherche tel type d'appartement, tel prix maximal, ça va coûter tant d'honoraires. Alors le, le, le, prix des, enfin, le montant des honoraires pour un chasseur d'appartement, c'est soit un montant fixe TTC ou c'est soit un, un pourcentage du prix du bien. Voilà, ça, sachant que bah, la prestation, alors, en tout cas en ce qui me concerne, je parle plus pour dans l'investissement locatif, c'est non seulement trouver l'appartement qui est vraiment la, la, la grande difficulté sur les marchés tendus et, et dans les grandes villes, à Lyon ou dans les autres grandes villes. Donc, ça, c'est le premier point. Mais aussi de faire en sorte que vous soyez bien entouré sur tout le reste du process, c'est-à-dire eh vous proposer euh, bah, une, une société de rénovation, une ou plusieurs, si vous souhaitez comparer, euh, euh, décoratrice, le cas échéant, euh, des conseils sur la fiscalité, euh, proposer un notaire si par exemple vous êtes expatrié, hein, vous qui m'écoutez et qui, euh, bah, qui souhaitez tout faire à la distance. Euh, bref, voilà, tout un tas de services, euh, la mise en place des locations par une société spécialisée, la gestion sur le long terme, bref, tout un tas de questions que vous pouvez vous poser et auxquelles on va pouvoir répondre si vous passez par, euh, par mes services. Donc c'est tout cela en fait qui, qui sont regroupés dans le montant des honoraires. Donc vous allez comprendre, on y passe beaucoup de temps et c'est de, de l'expertise et surtout il faut trouver l'appartement, ce, ce qui est le plus difficile. Euh, ensuite, donc ce mandat de recherche, et eh bien imaginons qu'on trouve l'appartement, et eh bien euh, le, le mandat de recherche, les, les données, les informations qui sont sur le document, et eh bien vont être écrites noir sur blanc sur le compromis. Donc euh, eh c'est tout ce qu'il y a plus d'officiel, tout ce qu'il y a de plus officiel. Au passage, du coup, le montant des honoraires du chasseur sont parfois empruntables. Alors ça va dépendre des, des banques, des... des, des, des... Ça va dépendre des banques de votre profil, mais en tout cas, sachez que techniquement, euh, c'est tout à fait possible de se faire financer les euh, honoraires d'un chasseur d'appartements. Ce sont comme les frais d'une agence immobilière. Quand vous achetez un appartement euh, 100 000 euros TTC, euh, FAI, ou euh, honoraires inclus, je crois qu'on dit honoraires désormais, et eh bien en fait, euh, vous avez euh, le montant des, des, de l'agence la, de euh, qui est le vendeur, qui a signé elle un mandat de vente qui est empruntable dans ce montant et donc mes honoraires se cumulent. C'est une autre spécificité, une autre précision. Mes honoraires sont écrits, écrits en dessous et se cumulent au montant FAI et donc eh bien, sont empruntables également. Donc voilà comment ça se, ça se passe. Et puis donc c'est uniquement à l'acte authentique, donc souvent trois mois en moyenne après avoir signé le mandat de recherche, que les honoraires du chasseur d'appartement sont versés sur une facture donc, que, euh, que ma société émet euh, et donc facture qui va, euh, qui va chez le notaire hein, et l'argent la, passe par le notaire, tout l'argent passe par le notaire. Voilà, en, en, oui, c'est toujours ça. Et c'est le notaire qui va verser les honoraires du chasseur d'appartement sur la facture qu'on va lui présenter. Donc vous voyez que c'est euh, bah voilà, tout ce qu'il y a de plus officiel et tout ce qu'il y a de plus encadré, euh, avec la loi Hoguet notamment, qui euh, bah voilà, veille au gras, donc c'est très bien comme cela. Voilà le process et euh, les démarches pour un chasseur d'appartement. Donc vous l'avez compris euh, la personne travaille gratuitement on va dire pendant de nombreuses jours semaines mois à rechercher un bien et donc euh, si euh, vous souhaitez en plus un suivi pour savoir où on en est à chaque fois c'est difficile pour nous euh, avec l'activité l'administratif etc donc c'est vous avez déjà beaucoup de, de, de services j'allais dire et, et tout, tout est à, à, à la charge du, euh, du, du chasseur et vous, bah, vous, vous vous mandatez en quelque sorte le, le, le, la personne, mais il n'y a pas vraiment de, de risque pour vous, hein. vous. Vous avez toute la liberté d'arrêter les recherches, de, de ne pas prendre les, les appartements que le chasseur vous propose. Bref, la responsabilité, est plus vers nous. Donc c'est en cela que c'est compliqué pour nous, en tout cas je parle pour moi, de faire un suivi en plus additionnel avec tous les services que l'on propose déjà. Voilà pour euh, les étapes, le procès. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez d'autres questions également, je vous invite à les poser dans, les, dans la description ci-dessous. Moi-même, je vous indiquerai également le lien si vous souhaitez me solliciter pour une recherche d'appartements clé en main, comme le font mes investisseurs, qui sont dans la majorité chefs d'entreprise, cadres ou expatriés, qui, vous qui n'avez pas le temps, donc justement, ou l'expertise du marché pour vous y lancer. Et je précise que les marchés, le prix du mètre carré à Lyon mais dans les grandes villes, donc est à la forte hausse voire à la dans certains euh, arrondissements ou quartiers. Donc il faut que votre budget soit en conséquence et que vos attentes en termes de rendement soient, euh, j'allais dire, raisonnables, en tout cas en adéquation avec le marché. Ce n'est plus possible hein, de générer plusieurs centaines d'euros de cash flow par mois, comme j'entends parfois sur un marché comme celui-ci. Il faut, faut s'excentrer ou en tout cas, moi, je ne sais plus faire. Voilà, je le reprécise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les, les suivantes, les autres exemples d'appartements et puis les autres réponses à vos questions si vous en avez, si vous souhaitez me les communiquer. A très bientôt dans les prochaines vidéos et peut-être dans le formulaire dont je vais indiquer le lien ci-dessous. Au revoir.